Passage de Palisman Panisman toujours en tête devant Sandro Gold, Miss Esquela, Panisman, pas tenté de résister, Panisman. Il y a des bons chevaux, des bons entraîneurs, et puis euh il y a le pays. Hein. Et puis en on gagne à être connu parce que, parce qu'elle est souvent oublié. et puis c'est agréable aussi. Le cheval a toujours été la plus noble conquête de, de l'homme, comme on dit. Et bon c'est joli à voir, les gens ils aiment le spectacle, ils aiment la compétition et c'est un tout. Aujourd'hui je suis fier d'être euh, éleveur, de pouvoir euh, élever mes chevaux et, et voir courir euh, et être fier. C'est l'une des plus grandes épreuves qui existent dans l'année, donc c'est vraiment, je dirais, le point fort. Que ce soit économiquement ou euh, sportivement, c'est important pour nous. Ça fait travailler beaucoup de monde. Tous les jours, vous avez du monde en activité ici. Euh, vous avez des chevaux qui naissent en Guadeloupe, qui naissent en Martinique. On importe des chevaux de France, donc c'est une grosse activité au niveau économique. C'est une passion déjà, avant tout. Ben, C'est un métier aussi parce qu'il euh, y a beaucoup d'entraîneurs, euh, des jockeys ici qui vivent de cela aussi. Donc euh, les courses, euh, il faut acheter de bons chevaux il fait vivre euh, l'activité. Je souhaite que les courses se développent encore davantage en Guadeloupe et qu'il y a des bons jockeys, des entraîneurs qui viennent s'installer aussi et qui qu'on se développer un petit peu l'activité euh, euh, mieux ce que sont cela. Des moments qui permettent de préserver le lien social. Ça C'est fondamental et, et j'invite véritablement les Guadeloupéens à encourager ces Guadeloupéens qui euh, sont là avec leurs chevaux, avec leurs jockeys. Je félicite aussi euh, la Société des courses pour cette belle organisation. Donc C'est une Guadeloupe qui brille, c'est une Guadeloupe qu'on aime euh, la voir et c'est une Guadeloupe euh, véritablement que nous devons encourager.